Salut les amis, c'est avec grand plaisir que nous avons accepté l'invitation de notre ville. Le samedi 4 décembre à 15h30 sur le parvis des arènes. Pour la 35 e édition du Téléthon. N'oubliez pas d'apporter de la lumière à travers vos dons en composant le 36-37